Ivory Coast has based its economy on farming. It is the world leader for cocoa, cashew nuts and rubber trees. Yet the country struggles to feed its 29 million inhabitants. Vegetables, which play an essential role in the diet of urban populations, are produced in insufficient quantities. What's worse, vegetable production based on monocropping and the use of chemical input is starting to be questioned by the producers themselves. Bon, le business aujourd'hui, bon, on ne se plaint pas. Et la production est petite, donc la demande est hausse. On n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Bon, les produits viennent de nos productions conventionnelles, mais tu vas récolter avec des résidus chimiques. Et ça va directement à la consommation. Forcément, ça rend malade. Et ça ne te tue pas en deux jours. Comme on le dit, même le docteur va te confirmer que ça te tue peut-être dans 10, 15 ans. Tu vas te retrouver avec un cancer. Oui, mais je suis obligé de m'approvisionner là-bas. Il n'y a pas d'aliments bio concurrents. Donc, euh, ça me rend malade ou pas, ça, je n'ai pas le choix, il faut vivre. Il faut dire que l'agriculture chimique euh, vraiment a, ses lacunes, a suffisamment de lacunes. Parce que moi, j'étais dedans, vraiment, j'ai vu. Il faut dire que j'ai tellement fatigué le sol avec euh, les herbicides l'engrais chimique, le NPK, l'urée, tout ça. Là. Et donc c'était dangereux pour ma santé, pour la santé de ma famille et aussi pour la santé des consommateurs. Conventional agriculture causes important health issues, yet it's not the only flaw in this system. Avec la guerre en Ukraine, l'engrais coûte, coûte cher. Aujourd'hui, le prix est monté même jusqu'à trois fois qu'avant. On ne va même pas trouver l'argent pour payer l'engrais et encore si tu veux continuer à faire tu vas tuer le sol si tu as tué le sol ça peut plus te produire tu peux plus gagner l'argent pour payer l'engrais même pour le faire alors tu vas travailler où c'est vraiment là, là on rentre dans, dans ça on, on s'en sort pas quoi on s'en sort pas to overcome these difficulties a few farmers have turned to agroecological farming a growing movement in ivory coast ça va très bien chez moi depuis quelques temps que je pratique l'agroécologie, J'arrive à produire. Je fais des aubergines, du gombo, des courgettes, des comcoms. Il faut dire qu'aujourd'hui je produis à moins de coûts. Je m'intensique moins parce que j'utilise des extraits de plantes pour faire mes traitements. Je fais des apports organiques en même temps nourrissant la plante. Je fertilise encore mon sol puisque je dépense moins. Il y a un peu plus d'entrée d'argent. Pour m'occuper de mes charges. Pour plus de 20 ans, les chercheurs, ont travaillé avec les agriculteurs pour construire des systèmes de production agricole qui reposent sur les services fournis par leurs écosystèmes. En fait, l'agroécologie permet de répondre à un besoin immédiat des gens. Les gens viennent nous voir, ils nous demandent comment on peut faire pour remplacer ces engrais chimiques qui leur coûtent cher. L'agroécologie peut apporter des solutions qui sont disponibles localement. On utilise les ressources locales et en plus, on peut les utiliser tout de suite. Donc l'agroécologie, ça permet aussi de mettre en place une agriculture qui soit durable. Parce que plus ça va, plus on apporte de la matière organique. Donc on va, on va toujours pouvoir cultiver sa terre. Et elle va jouer sur la diversité. Et en fait, l'agriculteur, pour lui, c'est intéressant parce qu'il a une production régulière, d'une grande diversité de cultures, qui permet d'avoir des revenus réguliers. En monoculture, je gagne l'argent un seul coup, ou bien je perds complètement tout en un seul coup. Et quand je fais... La diversification des cultures, ça me donne beaucoup plus de sécurité parce que, au moment de, de, de vendre, si le marché est saturé en tomates, alors je m'appuie sur les concombres. Si le marché des concombres est saturé, alors je m'appuie sur les courgettes. Donc, ce qui fait que toujours est-il que je gagne quelque part. Je vois que c'est plus rentable qu'en agriculture chimique. En agroécologie, c'est vrai, ça prend un peu le temps, mais c'est moins coûteux. On dépense moins et on gagne plus. Parce qu'on utilise la nature pour cultiver. Je vais chercher mes feuilles de tabac, mes feuilles de moringa. Je viens, je fais mes décautions, je ne paye pas 10 francs. Ça me prend juste le temps, ça c'est vrai. Mais je ne paye même pas 10 francs. En fait, l'agroécologie, c'est un, un système qui demande de la formation. C'est beaucoup plus compliqué à faire. C'est un, un changement complet de, de, de système de culture. On passe de la monoculture à une polyculture avec l'utilisation de, de produits organiques qui demandent une connaissance pour savoir comment les préparer, comment les utiliser. While agroecology requires fewer ressources, it does require having solid knowledge. In order to respond to this need, CIRAD, in partnership with l'IECD, has trained more than 250 farmers since 2019. J'ai participé à la formation proposée par le CIRAD. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Ils ne pas qu'on pouvait produire sans les produits chimiques et avoir un bon rendement. Dans l'avenir, si les moyens sont là, je compte ouvrir une boutique où je vais vendre les produits agro et puis valoriser nos produits. C'est ça mon projet pour l'avenir. In 2022, to do even more, CIRAD has initiated a new project called Marigot. Pour four years, researchers, trainers, producers, et consumers share their knowledge and skills. Their goal is to promote agroecological transition to reconcile productivity, quality, and the preservation of natural resources in the long term. quelque part, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller dans ce sens-là parce qu'on sait que nos sources d'approvisionnement d'engrais chimiques sont limitées. So et donc, il faut jouer la résilience. Il faut jouer surtout un système qui soit durable et qui permette aux agriculteurs d'utiliser les local ressources locales.